Salut c'est l'Etyros j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petit unboxing attention de mon nouveau casque que j'ai acheté donc c'est le ls2 pas LSD, hein, c'est LS2. Hein. <rire> euh, il s'appelle LS2 Storm. Voilà. Bon, on va parler de plus loin. On va le voir tout de suite. Voilà, il ressemblera donc à ça. Je l'ai pris de couleur grise. Après il arrivera un autre unboxing où on fera la visière iridium parce que je vais le mettre avec une visière grise. Ma moto étant grise. Tac. Tac. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de casque. Hein. Je crois que ça fait.. Putain, je crois que ça doit faire six ans que j'ai pas acheté un nouveau tasque. Alors, il est dans cette housse. Là, très belle d'ailleurs comme ça. LS2 Helmet. Donc des Helmet et un casque. Tac. Voilà. Tac. Voilà. J'espère que ça filme bien. Voilà parce que je déteste qu'on me voit au niveau du visage donc c'est pour ça que je prends toujours une visière Iridium voilà donc très très beau casque rien à dire ah ben bah, ça fait plaisir j'ai enfin une visière qui se clipse. jusqu'à présent j'avais des visières qui se clipsaient pas donc euh, j'avais le froid qui rentre Attendez, je voulais un petit peu.. Voilà, je suis sur mon lit, hein, excusez-moi. Voilà, aération ici, aération sur les côtés. Au niveau de là. Très très beau. Hein. Franchement, euh, très beau casque. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça sert les petits boutons, les petits machins sur le, la vitre. Euh, ça c'est pour quand vous faites de la course, vous avez des. Hum, des, des espèces de, de protège-écran, quand vous avez de la saleté, des moucherons, des merdes comme ça, pour, pour éviter qu'on ne voie plus, vous vous enlevez cette ce, ce, ce, ce petite protection à écran et vous la jetez par terre. Ça se fait aussi au niveau de la motocross. Au vu c'est pas mal, ça. Hein Regardez. Les rations. Ça. Il est pas mal, hein il est pas mal du tout. Hein et quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire, ah ouais, d'accord, quand même. Ouais, les cartes comme ça, tu oh, as dû payer 400 euros, 300. Ben non, pas du tout. Je l'ai payé, euh, je crois que je l'ai payé dans les 100. Je sais pas, si c'est 130. Attends, mais je vais prendre mon téléphone. Ah, ta ben, merde, le téléphone, Alors, je l'ai. Je vous je... Je... Je mettrai en tout cas. En... Mais je crois que je l'ai payé entre 130 ou 150 euros. Voilà. Très, très beau. Hein. Franchement, la moto, elle est grise. Là, on dort. Et là, je vais prendre une visière iridium, donc grise. Mais vraiment euh, fumée à mort, hein. à mort. Iridium, quoi. Alors. Bon, je vais le mettre et puis je vous reprends. On va, je vous montrer comment il, il se met. Enfin, comment il, il, il présente. Quoi. Allez. Voilà. voilà. Il y a aussi une autre visière. Je ne sais pas comment elle descend. Je, je l'enlève le petit machin, Je l'enlève après. Il y a une autre visière. Je ne encore sur quel bouton on appuyer. Oh, Je vais elle... oh, euh... ah, ouais. un petit bouton ici. Voilà, on est. Voilà. Alors on revient. Donc alors la fermeture c'est à cran, hein, cranté. Très joli d'ailleurs. C'est très soigné, c'est très beau poste. Je vais tirer sur la petite languette. Voilà. Vous avez donc le, le, le, la visière qui descend comme ça avec ce petit bouton. Voilà, au moins ne me servira pas à grand chose du coup, parce que je vais avoir la visière brillante, c'est déjà contre le soleil, vous avez une protection contre le vent, pour éviter que le vent là, quand je vais parler avec le micro en motovlog, ça va vraiment vraiment m'être utile, plus vous avez une mentonnière pour éviter que le vent passe, donc vous êtes protégé, regardez, regardez la mousse et tout, ça va jusqu'à la mentonnière, plus j'ai le machin à protection ici, le micro je vais pouvoir le mettre là, en démentant les mousses, on est là. mais regardez, protection contre le vent, donc, juste tout là, plus cela, euh, ça c'est pour la protection, donc pour le vent, hein. plus ici, euh, là je peux vous dire moi qu'il est, est vraiment en plus je l'ai pris un peu plus serré d'habitude, moi d'habitude je prends des casques en S, j'ai pris un casque en M, et c'est vrai qu'il est plus serré quand vous le mettez, mais du coup, c'est même pour le bruit du vent au niveau des oreilles et tout, c'est beaucoup mieux, donc c'est un très très très très très beau casque, euh... Alors pas je sais pas si on est au niveau d'un casque à 400 euros, je pense pas, Mais rien que la vitre comme ça, clac, qui s'enfonce, on sent qu'il n'y a pas de prise de vent, rien du tout. c'est Vous le sentez, hein, il est vraiment vraiment vraiment bien... Les aérations marchent très bien aussi. Quand vous coupez vraiment les aérations, vous voyez de la buée qui se forme sur la vitre, hein, tellement qu'il est vraiment euh, bien protégé du vent. Hein. Et bien protégé, qu'il est vraiment... Euh, dirais-je, qui laisse pas passer bien Isolé j'aurais pu trop bien. Yen isolé. Non, il y a vraiment des aérations comme ça. Très, très, très, très beau. Un très beau casque, j'en suis très, très content. Très content. Donc, là, cette visière, on peut la sortir. On peut la sortir. Je sais pas comment faire Je regarde sur la notice je regarderai comment faire pour la sortir on sent qu'il y a vraiment une beau, un beau verrouillage en plus hein, de la vitre ah, peut-être comme ça ah, là, voilà ça de comme ça il faut la, le sortir encore ou tu le déboîtes on fera le l'installation de la vitre iridium très très beau hein. très très beau hein vraiment j'en suis content hein. j'ai pas eu de beau casque depuis longtemps moi je pense acheter des casques c'est un peu mon défaut Moi, je pense acheter des casques pas trop chers, pas des économies. là j'ai voulu me prendre un beau casque cette fois ci et très très très bien très très bien je vous le conseille vivement. la visière iridium complètement euh, bri, euh, miroir comme ça ça va être gris ça va être vraiment très, très très bien voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé Bonne continuation à tous les photos euh, On fera la vidéo donc présentation de la visière Iridium plus de l'installation hein, sur ce LS2, ce casque. Et puis je crois que j'ai à peu près tout reçu hein, de ce que j'avais commandé. Ah oui, mois de février, alors, il aussi une présentation. Euh, je vais avoir des, des les nouveaux gants Honda, la nouvelle collection 2023. C'est des gants qui valent 100 euros, spécial hiver, mais vraiment développés par Honda. Très, très beau aussi hein, qui montera donc jusque là les gars euh, voilà. donc, okay. écoutez je vous remercie de votre fidélité je crois qu'on est 97 hein, abonnés sur la chaîne et 140 quelques sur l'autre chaîne aussi hein, c'est vraiment excellent euh, voilà donc euh, en tout cas est ce que je vous le conseille oui vivement euh, c'est un très bon casque hein. franchement il est très beau la peinture est belle, il n'y a pas de problème. C'est bien aéré, bien fixé, tout ça. Bon. Allez, ciao, ciao